salut tout le monde c'est le et on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment télécharger et attendez, comment télécharger slim Runcher ah ben je l'ai mis à la poubelle hop est là je l'ai mis à la poubelle donc je vais enlever hop tout un la corbeille, hop hop de la corbeille oui ouais. Il faudra aller dans le lien WinRAR, télécharger WinRAR comme d'habitude. Donc après, vous l'avez téléchargé, moi je l'ai ici. WinRAR, télécharger tout ça. C'est bon. Après, vous allez dans le lien IJI et dans le lien que je vais vous donner pour aller sur le lien Méga. Hop, là vous avez plein de trucs sur le lien Méga voilà hop on a fait ça qu'on met télécharger et moi je vais mettre ça parce que parce que moi je l'ai déjà téléchargé donc c'est bon voilà après il y aura un lien Winrar vous imaginez que là il y a un truc Winrar vous prenez par exemple un dossier, il est là, le truc mine tel le truc de vous le baissez, vous le mettez sur euh, votre bureau, puis vous allez trouver Slim, ah je l'ai passé là, Alors, vous voyez Slim Rancher ici, vous faites créer un raccourci, créer un raccourci, le raccourci vous le mettez ici bien créer le raccourci sinon ça va pas marcher donc, je vais me mettre là. et on va ouvrir et on va attendre qu'il se lance donc euh, allez voir les dernières euh, vidéos ah il est en train de se lancer les dernières vidéos allez voir tous euh, les tutos mettez moi en commentaire des jeux à crack et, euh, et dites moi des vidéos à faire donc euh, je vous répondrai en vitesse Venez sur mon Discord, mon. mon Insta et. Ah! Je donner... Hop! Je vais baisser parce que ça fait C'est bon là, comment on a vu? Ah, c'est bon. Play. Ah oui, moi j'en avais déjà un, par Le oui, et hop! Après, ça peut lancer. Et ça fait, ça c'est. Euh, je vous cache que ce sera une vidéo qu'on va faire. Donc, euh, allez. Une vidéo que j'ai fait. Donc, euh, ça sera ça pour plus tard. Si vous voulez avoir euh, la vidéo de Slim Rancher, vous mettez un maximum de likes. Et si vous n'avez pas réussi un truc, mettez un commentaire. Et euh, je répondrai dans vos commentaires. Et si vous n'avez pas réussi, vous pouvez mettre un dislike. Que si vous, je vous ai répondu, hum, si je peux pas réussir à vous aider. Et si vous avez réussi, mettez un commentaire et un like. Donc c'était c'était l'Halloween. Pour une prochaine vidéo, abonnez-vous, likez et commentez. Allez voir ma vidéo de Youtubers Live. Le tuto pour commenter et Youtubers Live et Minecraft. Donc c'était l'Halloween. Pour plus de vidéos, abonnez-vous. Allez, ciao